D'abord, c'est une idée qui m'avait été suggérée par un éditeur qui, après, finalement, n'a pas fait affaire avec moi pour le livre, euh, en me disant que ce serait intéressant de, de parler des voyageurs qui étaient allés dans ce pays et qui avaient contribué à faire connaître ce patrimoine. Et de fait, euh, sur le moment, je n'ai pas très pas réagi tout de suite, mais j'ai travaillé effectivement sur un voyageur qui avait laissé des archives dans son château en Angleterre et qui ont, ces archives ont été découvertes dans les années 90. Le voyageur était venu au tout début du 19e siècle, 1816, et euh, donc j'ai été amené et autorisé par les... Le, le, les archives du, du comté du Dorset, où ces archives avaient été conservées, à les publier, et à publié notamment la partie de son voyage qui concernait le sud de la Syrie, qui est la région sur laquelle je travaille sur le plan scientifique, on va dire. Et donc... Euh, j'avais un projet de ne parler que du sud de la Syrie, et puis finalement, je me suis dit qu'il serait peut-être plus intéressant de développer la totalité euh, de, de géographique de ces découvertes, d'autant qu'entre-temps, il s'était passé des événements euh, tout de même assez euh, exceptionnels en Syrie, la guerre et la destruction euh, d'une partie de ce patrimoine. Alors on a beaucoup parlé de Palmyre, parce qu'évidemment, ça a été ce qui est le plus médiatisé, mais euh, j'ai pensé qu'il pouvait être aussi intéressant de révéler au public qu'il existait beaucoup d'autres choses et, euh, que Palmyre, et que cette découverte, elle s'était faite progressivement au fil du temps, à partir euh, de la fin du XVIIe siècle et jusqu'à la... la la dernière partie, on va dire, de, de, de l'histoire, lorsque plus personne n'a pu aller fouiller ou explorer les sites archéologiques, à partir de 2011. Donc c'est une histoire chronologique de la découverte et de la mise en valeur de ce patrimoine. Dans un premier temps, c'est l'objet du, du titre du livre, c'est ce que j'appelle des aventuriers, parce que ce sont des gens qui viennent à leur, à leur propre initiative et qui, pour faire cette exploration, des différentes zones, que ce soit la, la zone de Palmyre, que ce soit le sud de la Syrie ou la Syrie du Nord, euh, viennent dans des conditions qui ne sont euh, pas du tout euh, sécurisées. C'est-à-dire que c'est un pays qui est extrêmement euh, peu sûr, à ce moment-là. Il y a euh, des luttes entre les, les bédouins et les sédentaires. Les bédouins sont, viennent faire des razzias régulières. Et quand ils voient arriver un voyageur euh, occidental, évidemment, pour eux, il est riche. Et donc, euh, il va falloir lui prendre tout ce qu'il a, y compris ce est, les vêtements qu'il a sur lui. Et donc ces gens viennent vraiment à leurs risques et périls. Alors nous avons les récits de ceux qui ont réussi et qui nous ont laissé des témoignages, mais peut-être qu'il y en a beaucoup qui avaient tenté l'aventure et qui n'ont pas eu l'occasion de nous la raconter. Donc il y a cette première période, on va dire, qui dure jusqu'au 19e siècle. Euh, puis arrive. Euh, à partir du moment où on commence à savoir qu'il y a des choses intéressantes, ce qu'ont révélé donc les, les premiers euh, aventuriers, arrivent des gens qui euh, ont une volonté plus de... Non pas seulement de découvrir, mais de révéler, d'analyser, de, de, de voir ce qu'il y a d'intéressant. Et euh, ces, ces gens, donc c'est ceux que j'appelle les savants, parce qu'eux ne vont pas seulement faire un récit de ce qu'ils ont vu, mais ils vont analyser ce qu'ils ont vu. Ils vont euh, faire des synthèses, ils vont rallier, relier cela à l'histoire euh, l'histoire générale ou à l'histoire du pays proprement dit. Et puis, euh, les étapes, euh, les choses vont se, se préciser avec l'arrivée de, des Français lors du mandat, après la Première Guerre mondiale, puisque la France euh, obtient d'exercer de, un mandat sur les pays du Levant, alors ce qu'on appelle aujourd'hui le Liban et la Syrie. Et là, on va assister à une véritable accélération des recherches avec l'organisation de missions de fouilles, avec l'organisation des missions, avec la création d'instituts sur place, euh, la fondation de revues scientifiques, etc. Et donc là, on est dans la, disons, la phase scientifique de, de l'exploration qui se poursuit donc jusqu'à... Jusqu récemment, jusqu'à une dizaine d'années.